Hello mes affections Aujourd'hui je te montre comment réaliser cette main de zombie purulent. C'est parti Tout d'abord nous avons besoin de faux ongles tout simplement, sur lesquels je vais venir faire des petites encoches au niveau extérieur pour donner l'impression d'un ongle qui a mal vieilli pose du vernis ocre, donc normalement c'est du vernis à dents mais c'est exactement la couleur que je voulais. Je la pose sur l'ensemble de l'ongle et je viens tapoter avec un sopalin pour enlever le surplus. Je veux seulement donner une couleur pourrissante à mon ongle. Ensuite on passe un vernis jaune et on va faire le même processus, on en met un petit peu sur notre ongle et on vient le tapoter avec un sopalin. De même avec un vernis vert. Comment vous décrire la couleur Vert moche, vert vraiment pourrissant quoi. Et on vient tapoter. Et enfin on va mettre du rouge. Je préfère un rouge bordeaux pour l'intérieur de l'ongle. Que tu vas poser sur le pourtour. Et le dégrader légèrement. Et pour le devant de l'ongle, j'ai mis un rouge un peu plus sang pour faire comme si j'avais attaqué quelqu'un. Et je n'hésite pas à faire quelques coulures. Voici ce que ça donne. Ensuite, il suffit de les mettre sur notre main. Donc d'abord, on va la préparer en la salissant avec une éponge à barbe et du fard gras noir. Ensuite, j'appose du fard à paupières noir vraiment sur le bout du doigt pour encore une fois salir les extrémités. Je place mes faux ongles. Alors pour la vidéo, j'ai seulement mis du blue tack derrière plutôt que de la colle à faux ongles pour pouvoir les enlever juste après. Je continue à salir mes extrémités. Et je vais y rajouter un peu de faux sang. Pour rendre vraiment une main bien dégueulasse. Voici ce que ça donne. J'espère que tu as aimé ce tutoriel. N'hésite pas à le réaliser pour Halloween. Ça fait toujours son petit effet. Comme d'habitude, abonne-toi pour voir toutes mes vidéos. Et à demain Bye